coup de je te je te je Quoi, t'es J je t'ai, je t'ai, je t'ai, je t'ai, Je t'aime, je t'aime, je t'aime déjà Je t'aime, je t'aime comme pour ainsi pleure toi qui a tout so mon amour. je t'aime